Demande-toi, demande-toi ce que tu attends de la vie. Pose-toi la question qu'est-ce qui te rendrait heureux Quel style de vie Quel rêve veux-tu réaliser Pose-toi la question de qui tu veux être, cet entrepreneur qui réussit, cet investisseur à succès. Visualise la personne merveilleuse que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans et pose-toi les bonnes questions. Passer de la personne que tu es aujourd'hui à la meilleure version de toi-même ne se fera pas sans le travail. Il n'y a qu'en travaillant que tu peux y arriver. Oui, tu dois travailler. Demain, tu affrontes ton examen. Réussir. C'est un devoir. Mais tu manques de motivation. Tu n'as pas l'énergie nécessaire pour rester concentré. Tu n'as pas envie de travailler. Parce que tu n'es pas passionné. Tu manques de raison de le faire. Mais non. Rappelle-toi. C'est quoi ton objectif? À long terme. Cet examen te permettra de passer un cap, de traverser le pont qui te mènera à ton rêve, de devenir la personne merveilleuse que tu veux devenir. Tu n'es pas bon dans telle ou telle matière et tu te demandes à quoi ça sert. À quoi sert le diplôme Dans ta vie, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais faire. Laisse-moi te révéler une vérité. Un guerrier n'aime pas faire la guerre. On la lui impose. Et c'est parce qu'il s'est entraîné, parce qu'il a appris à manier son épée, qu'il est prêt à tout affronter. C'est ça qui fait de lui un guerrier en train de guérir et qui est en toi. Et tout deviendra facile. Toi, tu n'aimes pas étudier. Peut-être même qu'on te l'a imposé. Mais ce travail permettra à ton cerveau de devenir une arme. Une arme qui te permettra de construire des ponts. Des ponts qui mènent à la réussite. Et à partir du moment où tu es capable de construire des ponts, tu iras... Où tu veux dans ta vie. Imagine si tu apprends à travailler sur des choses qui sont a priori difficiles. Qu'est-ce que ça donnera lorsque tu travailleras sur une chose qui te passionne vraiment Si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas, tu auras 100% de chances d'échouer. Tandis que si tu travailles, si tu étudies, tu augmentes tes chances de réussite et tu seras fier de toi. Rappelle-toi, la réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Cela te permettra de prendre conscience de ton potentiel, du potentiel qui sommeille en toi. Ta réussite te rendra heureux, pas malheureux. Alors... Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant. Si tu as aimé cette vidéo. Et que ce message est important pour toi. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un pouce bleu. Et mets en commentaire l'examen que tu vas affronter. Partage aussi cette vidéo avec tes proches. Tes amis afin qu'eux aussi reçoivent ce message de motivation. Car nous voulons former une communauté de personnes qui réussissent et accomplissent leurs rêves. Alors, rendez-vous au sommet.